Euh, bonjour à tous, euh, merci d'être là, Voilà, je suis très content d'être là, je suis très, très content qu'il y ait autant de monde aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Euh, alors aujourd'hui, euh, on va faire quelque chose de très simple, le but du jeu c'est d'apprendre à créer votre premier bloc pour le nouvel éditeur de WordPress. D'accord Donc on est sur du développement JavaScript, mais vraiment un truc très très très simple. L'idée c'est de comprendre ce qui se passe dans l'éditeur. D'accord Alors pour me présenter rapidement, donc moi je m'appelle Vincent Dubrec, je suis développeur WordPress en freelance, je suis formateur, orateur bah, quand c'est possible, je suis auteur du VP Cookbook, <rire> merci pour le, le, le petit pitch d'avant de la collègue euh, alors donc les objectifs aujourd'hui c'est vraiment de créer un bloc hyper simple d'accord euh, je vais pas vous mentir hein, c'est bidon c'est un truc que vous pouvez faire euh, avec des blocs patterns d'accord mais l'idée c'est de comprendre comment ça marche donc on va vraiment partir sur un truc complètement simple complètement bidon euh, le but, voilà, c'est vraiment de comprendre le fonctionnement l'anatomie d'un bloc, d'accord Et aussi, ce que j'aimerais, c'est que vous ayez envie d'essayer, c'est-à-dire qu'une fois que la conf est terminée, vous rentrez chez vous, vous vous dites, ah bah ouais, en fait, c'est pas si compliqué, je vais essayer de faire un truc, etc., etc. Donc c'est vraiment ça le but du jeu, c'est que vous ayez envie, que vous vous dites, ok, en fait, ça marche comme ça, ok, c'est pas si compliqué, et go, je vais tenter mes petits bricolages, d'accord Donc c'est vraiment ça le but du jeu. Euh, pour cette présentation, il euh, y a un petit dépôt euh, GitHub qui est disponible à l'adresse là donc, dans lequel vous allez trouver ces slides là donc avec tous les snippets et vous allez trouver aussi le code du bloc euh, un petit peu plus avancé parce que là on n'a que 40 minutes d'ailleurs je n'ai pas mis mon chrono on n'a que 40 minutes euh, du coup euh, on va aller un petit peu vite et on n'aura peut-être pas fini à la fin donc moi je vous invite vraiment à aller sur le dépôt à prendre les slides, vous allez voir tout ce qui se passe vous avez le code commenté vous regardez un petit peu ce qui se passe dans le code commenté d pour voir ce qu'on n'a pas pu voir aujourd'hui et la documentation, parce que la documentation, euh, pour le, la documentation officielle, elle est quand même très bien faite. Il y a des bons tutos, il y a la documentation de tous les composants qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc c'est vraiment euh, voilà, c'est vraiment les deux ressources principales, ce qu'on va faire aujourd'hui et la documentation. Alors, créer un blog, c'est assez, assez simple en fait, parce que WordPress, il met à notre disposition tous les outils dont on a besoin. Donc... Sur, sur votre installation locale de Wordpress dans un terminal, vous allez simplement ouvrir votre dossier plugin, vous ouvrez un terminal, vous allez dans votre dossier plugin et vous tapez cette petite commande npx create blog d'accord, alors je vais vous expliquer ce que ça fait on va le faire en live euh, donc là je suis sur un site local de Wordpress d'accord, donc c'est mon installation locale euh, j'utilise local by, by Flywing mais bon, peu importe l'outil, je vais dans app, public, content euh, plugins, vous voyez là, c'est à peu près lisible, à peu près c'est un peu petit peut-être, J'essaie de jouer un peu c'est pas, pas ouf, mais bon. Euh, et, euh, ouais, donc là, on va ouvrir un terminal dans ce dossier, dans le dossier des extensions. Donc là, je fais clic droit, ouvrir dans un terminal, et là, donc je vais copier-coller la commande, npx create block, create block d'accord Et vous lui passez le nom de votre bloc. Ce que ça fait, c'est que ça va télécharger exécuter un petit script, et le petit script, il génère le plugin pour vous. Donc le petit script, il génère l'extension, l'extension déclare un bloc. D'accord un bloc plus ou moins vide, mais ça déclare un truc. Donc là, ça va télécharger sur le wifi. j'espère que ça va aller. Euh, donc vous voyez, ça a créé un... Vous allez sur la première ligne, hein, Create New WordPress Plugin, donc ça crée un plugin. Ça crée un fichier block.json. on va en parler après. Ça crée le package.json, on va en parler un petit peu après. Et après, ça installe WordPress Script. Donc WordPress Script, c'est un outil qui nous permet de compiler automatiquement notre bloc. Donc on a vraiment zéro config à faire. On n'a rien à faire, ça va tout seul. Donc là, il faut attendre un petit peu, alors... Euh Dépêche-toi, dépêche Internet, s'il te plaît. <rire> Moi, pas euh, tout à l'heure, ça marchait très, très bien. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ouais, c'est bon, ça va aller. <rire> non. <rire> ah, si, c'est bon, là. Si ça a arrêté de clignoter, ça veut dire qu'il fait autre chose. Il est passé sur une autre tâche. On y est. Bon, c'est l'histoire de quelques secondes, normalement. Ça prend jamais des minutes, hein. ça écrit que ça va prendre quelques minutes, mais c'est rare que ça prenne des minutes. Ben, bah, ouais mais fouet. Ouais. Sinon je vais essayer de le refaire là-dessus. Si jamais ça plante, j'essaie de le refaire sur mon téléphone. Je vais me mettre en 4G, ça sera plus... Euh, euh, hop, point d'accès mobile. Ah non, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc voilà, et hop, voilà. là, ça a compilé le bloc, ça a tout installé, ça a déjà compilé le bloc. D'accord Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon dossier. Voilà, mon super bloc. Et je vais ouvrir ça dans l'éditeur de code. Voilà, donc là, j'ai mon extension. Donc vous voyez, si vous voulez, je vous la montre dans le dossier normal, ce sera peut-être plus clair. Là, vous voyez, my awesome c'est ici. D'accord Et si je vais dans l'admin de WordPress, euh, je l'ai déjà ouverte euh, ici... Si je vais dans l'admin de WordPress, euh, donc c'est une, une installe vierge, il n'y a rien dessus. Je vous allez dans Plugin et vous avez déjà le, le, le, le petit bloc qui est ici. OK euh, Alors... Voilà. Donc là, c'est bon, on a déjà notre bloc. Alors au niveau de l'architecture, pour un bloc, pour euh, ce que fait euh, CreateBlock, c'est assez simple. Euh, on a simplement un fichier PHP avec le nom du plugin, et ce fichier PHP, euh, c'est le fichier racine de l'extension, ça déclare le bloc tout simplement. D'accord On a un petit package.json qui contient les dépendances JavaScript, donc ça on en parlera rapidement tout à l'heure. On a un dossier source avec les fichiers source, un dossier build avec les dossiers de destination. D'accord C'est aussi simple que ça. Vous, vous travaillez uniquement dans le, dans le fichier source et ne, le petit script que WordPress nous fournit, il compile tout ça et il vous met tout ça dans le dossier de destination. c'est le dossier de destination, le build, qui est chargé par WordPress. D'accord Donc vous, vous vraiment, il n'y a rien à faire. Hein. Vous vous occupez uniquement de, de vos fichiers sources. Euh, alors, le, le fichier .php. Alors, le fichier .php, tout ce qu'il fait, c'est de charger le bloc à partir de bloc.json. Et le fichier bloc.json, il est dans le dossier build. Vous voyez, c'est ce qui se passe ici. Vous avez le, un add action, init, donc sur init. Donc vous savez un petit peu comment ça fonctionne les hooks de WordPress, j'espère. Euh, quand WordPress déclenche le hook init, donc quand il est initialisé, ça fait, ça fait simplement un register block type et ça enregistre le bloc. D'accord Et les données du bloc, elles sont contenues dans le fichier block.json. vous voyez là, bon là, c'est sur la slide. Hein, si, on, si on va là dans le code, vous avez la même chose. En somme, blog, vous avez l'entête le, le, le, du plugin normal et en dessous, vous avez simplement le registerBlockType. Ok si on va voir le block.json, alors le block.json, c'est le fichier le plus important, c'est la carte d'identité de votre bloc. Dans le block.json, vous allez déclarer toutes les données euh, utiles, euh, toutes les fonctionnalités du bloc, son nom, sa version, etc. etc. D'accord Donc tout ça, c'est à déclarer là-dedans. On va y revenir plusieurs fois dans le block.json. Dans le block.json, ce qui a aussi d'intéressant, c'est qu'il y a le texte domain, et il y a le editor script, donc c'est le script qui est chargé dans l'éditeur. Vous avez le editor style, c'est les styles qui sont chargés dans l'éditeur. Et vous avez les styles, euh, ça c'est les fichiers, qui sont chargés de fichiers de style pardon, qui sont chargés à la fois euh, dans l'éditeur et sur le devant du site. OK euh, Alors... OK. Donc ça c'est bon, on en a parlé. Blank.json, je vais un petit peu en parler, je vais vous montrer. D'accord, ça contient toutes les métadonnées nécessaires pour déclarer le bloc. Le nom, les attributs. Donc les attributs, c'est extrêmement important, on va en parler après. C'est les données du bloc, tout simplement. Les supports, euh, les styles de blocs, les variations, blablabla, bla bla bla bla. On met tout ça dans bloc bloc. tout ce qui est déclaration. On met ça dans le bloc.json. Alors pour commencer, pour commencer à surveiller les fichiers sources, on fait npm start tout simplement. Donc je reviens dans mon dans mon, dans mon extension ici. J'ouvre un terminal. Je fais npm start. D'accord. Et tout ce que ça fait en fait, c'est que on a un petit script ici dans le package.json. On a un petit script euh, ici. Vp script. Et c'est un outil mis, mis à disposition par WordPress, par l'équipe de WordPress. Et cet outil, euh, il va compiler automatiquement ce qui se passe dans source. Donc là, en fait, en faisant npm start, j'exécute ce script-là, vpscript start, et vpscript s'occupe de compiler mon bloc et de le surveiller. Donc là, vous voyez, là, j'ai la tâche qui tourne en fond. Si je fais des modifications dans mon bloc, on va les voir automatiquement, d'accord Donc, regardez, je, je vous montre vite fait. On va dans source, on va dans bloc.json, et on change, par exemple, la description, un peu à porte. On change la description. Si je sauvegarde, ça recompile mon bloc. Et mon bloc, il est ici. Build, euh, bloc.json. Et vous voyez, le bloc.json, il a changé. D'accord euh, Alors, du coup, notre bloc. On va créer une page pour aller euh, mettre notre bloc pour voir ce que ça donne. Euh, alors, on va faire une nouvelle. Test. Peu importe. Hein. Et on l'a là tout de suite. Vous voyez Notre bloc il est déclaré, il n'y a pas de problème. On l'a là. Il, il est là euh, le premier en euh, Mario son awesome bloc avec le petit smiley. OK Donc le petit smiley hein, pareil, hein, le titre, le titre, le smiley, les, les icônes, tout ça, tout ça c'est des trucs que vous gérez dans bloc.json. Donc là on va pas on va pas s'occuper des icônes, d'accord, on n'a pas le temps, mais voilà, c'est ça l'idée, vous pouvez tout, tout mettre dans bloc.json, tout est paramétrable. Donc là je ouvre mon bloc et vous voyez ce que ça fait. Ouh, c'est magnifique. Ça affiche une phrase bonjour depuis l'éditeur. Vous sauvegardez donc, publish. Vous allez voir en front. Vous allez voir en front, et en front, vous avez, bonjour, du contenu sauvegardé en base. D'accord Donc là, pour l'instant, notre bloc il est complètement bidon, hein. il ne fait rien du tout. Donc, nous, on, on va travailler sur cette base-là. Mais vous avez, on a déjà un bloc fonctionnel qui est déclaré, et on a zéro config à faire. Ça, c'est super, c'est les outils qui sont mis à disposition par l'équipe de WordPress. D'accord On n'a pas besoin de s'occuper de, de config, en fait. Donc, ça, c'est vraiment cool. Alors... Euh, oui, voilà, quand vous avez fini votre blog, vous pouvez faire un petit NPM Run Build et ça va builder pour la, builder pour la production, d'accord Ça va minifier, etc., etc. Et ça, vous pouvez le livrer chez le client ou sur votre site. Alors, index, index.js. Donc, quand on va dans les dossiers sources, euh, on a un fichier qui s'appelle index.js, c'est le point d'entrée. C'est à partir de là que tout commence. D'accord Et si on regarde un petit peu ce qui se passe dans l'index.js, donc là, je vous l'ai mis sur la gauche, on ira regarder en vrai après. Euh, en fait, il, le, le fichier ne fait pas grand-chose. Hein. Tout ce qu'il fait, c'est, il fait, fait registerBlockType. Donc, il utilise une fonction pour enregistrer et il, lui, il passe un edit et un save à notre bloc. Il passe uniquement deux, un objet avec deux trucs dedans, edit, save. Edit, c'est simplement la fonction qui est responsable de l'affichage dans l'éditeur. Donc edit c'est votre interface dans l'éditeur et save c'est la fonction qui va renvoyer ce qui est sauvegardé en base de données. D'accord Donc du coup, c'est ce qui va être affiché en front. C'est une façon de voir. On peut dire ok, edit c'est tout ce qui se passe dans l'éditeur. Save c'est tout ce qui se passe en base de données, donc ce qui va se passer, ce qui va être affiché en front. Ok? C'est tout. Et après, bon, évidemment, elle les importe. Hein. Donc on a les, les, les petits imports en haut, import. Edit. Donc ça, ça va, ça va prendre la fonction edit qui est exportée dans le fichier edit. JS, on fait pareil pour save Import Alors, importer les métadonnées ça peut être utile parce que comme ça on a le, le bloc .json sous le coude Et voilà. mais en gros le index.js il, il fait rien, hein. il déclare edit, il déclare save terminé okay euh, si vous voulez le voir en voyage je vous le montre ici c'est la même chose donc là index, il y a juste des commentaires en plus ce qui est pas mal aussi au niveau, euh, au niveau intérêt pédagogique je veux dire vous avez aussi les commentaires moi je les ai laissés c'est parce que je trouve ça pratique pour vous aussi. Donc euh, voilà, register block type, edit, save, terminé, il n'y a rien d'autre. Alors, ah ouais, on a deux fichiers euh, style aussi, on a style.css, donc c'est des fichiers sas. Euh, style.css c'est les fichiers, c les styles qui sont appliqués sur le devant du site et dans l'éditeur, et edit.css c'est simplement les fichiers qui sont appliqués uniquement dans l'éditeur. D'accord Donc vous avez deux familles de styles différentes. En gros, en général, on travaille dans style, mais des fois, on peut avoir besoin d'un affichage particulier sur l'éditeur. À ce moment-là, bon, on, on va faire les petits ajustements dans, euh, dans editor, dans, dans euh, editor CSS, et on se débrouille comme ça. Et VPScript s'occupe automatiquement de lire les fichiers, d'extraire la feuille CSS, etc., etc., Donc encore une fois, un zéro config, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à travailler dans les fichiers qui vous sont, qui vous sont fournis, en fait, qui vous sont mis en place. bloc. Donc bloc, il est génial. Hein. Je vous l'avais dit que ça allait être vraiment bidon. Donc on a un bloc texte, un bloc image à gauche. C'est un bloc témoignage tout simple avec une photo et un, un bout de texte. Donc on a un, bloc, on a, euh, un petit champ image à gauche et euh, à droite, on a deux petits champs texte, un champ pour une citation et un champ pour une source. D'accord Mais d'accord, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec des blocs patterns. Vous n'avez absolument pas besoin de développer un bloc pour faire ça. Mais voilà, c'est pour euh, pédagogiquement, pour l'exemple. Le, euh, donc au niveau de la structure HTML, on va avoir un truc tout simple aussi. Hein. On va simplement avoir une bloc quote avec la classe, on va avoir euh, une div avec l'image et une div avec le contenu. Paragraphe, citation, terminé. D'accord C'est vraiment quelque chose de très très simple. Alors les attributs. Donc là, c'est vraiment le truc le plus important. Si vous comprenez ça, c'est bon. Vous avez compris euh, 50, 60, 80% de ce qu'il faut pour construire un bloc. Les attributs, qu'est-ce que c'est Ça correspond aux données du bloc. À la fois son contenu, mais aussi ses réglages. D'accord Quand vous allez mettre vos champs textes, vos champs texte, les données, elles vont être sauvegardées dans les attributs. Quand vous allez mettre vos réglages, vos réglages ils vont être sauvegardés dans les attributs. D'accord Donc les attributs, c'est ça, c'est les données du bloc. Et donc dans edit, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit fournir l'interface pour modifier ces attributs. On doit fournir les champs texte qui vont modifier les attributs, fournir le champ image qui va modif modifier l'attribut image. D'accord Donc là, euh, on a une fonction edit, cette fonction, elle reçoit un certain nombre de, de props. Alors je vais peut-être vous la montrer en vrai, ça sera mieux. Si, euh, je, oui, j'ai le temps. Si je viens ici, euh, je viens dans edit.js. Donc pareil, hein, la fonction pour l'instant, elle ne fait pas grand-chose. Vous voyez ce qu'elle fait Elle renvoie le paragraphe qu'on a vu tout à l'heure avec le petit, le petit message qui dit bonjour du côté de l'éditeur. D'accord Donc pour l'instant, ça c'est ce qu'on a dans le truc. Et cette fonction, en fait, elle reçoit des props. C'est dommage que c'est caché par défaut, mais voilà. Elle reçoit des props. Et dans ces props, il y a plein, plein, plein d'informations utiles sur le bloc. Il y a son ID, il y a plein de trucs. D'ailleurs, je vous montrerai ça après. D'accord Donc je rajoute un petit console log. Oh, si j'écris correctement, ça va aller mieux. Console log props. D'accord Comme ça, vous, vous pourrez voir vraiment ce qu'il y a dedans. Je, je, je reviens un petit peu sur ma slide. Donc là, vous avez des props. Mais ce qui nous intéresse dans ces props, il y a plein d'informations, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est attributes et set attributes. Donc dans la deuxième ligne, là, avec le const, on va simplement extraire, ça, c'est une petite syntaxe JavaScript particulière, pour dire qu'on extrait attributes et set attributes. D'accord euh, Attributes, c'est vos attributs, c'est les données de votre bloc. Et setAttributes, c'est la fonction qui permet de les modifier. C'est aussi simple que ça. C'est la fonction qui permet d'enregistrer de, les attributs de, des blocs. OK Ensuite, vous avez le return, parce qu'on doit renvoyer un composant. Et dans ce return, vous avez le, la blockquote, comme on a vu tout à l'heure avec la syntaxe HTML. On reproduit notre syntaxe H, notre HTML. Donc, on a le blockquote. Alors, useBlockProps, c'est un petit outil euh, qui est fourni par WordPress, une petite fonction qui, qui faut importer... Euh, il faut importer de bloc edit, et cette fonction, elle nous fournit tous les attributs nécessaires pour le bloc. Parce que, on va, aller, on va aller voir sur le, il y a plein d'attributs en fait. Il y a l'ID, il y a plein d'attributs qui sont nécessaires pour l'éditeur, pour qu'ils s'y retrouvent, et ils sont générés automatiquement avec ces trois petits points. Use block props. Donc, encore une fois, hein, zéro config, on n'a rien à faire, hein, tout est fait. Euh, donc, du coup. Donc, je, je reviens un petit peu. Donc, Edit, c'est l'interface pour modifier ses attributs. Donc, dans Edit, on va répliquer la structure HTML du bloc et on va mettre un champ image et des champs texte pour nos sources et nos, notre contenu. D'accord C'est ça, la structure HTML. Donc là, je vais la reprendre. Je vais la reprendre ici. Paf euh, Je vais prendre ça. Tac. Je vais faire ça. Et on va même rajouter un petit console log attributes. Et comme ça, vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Attributes. Donc, je sauvegarde. Si je n'ai pas fait d'erreur, je vais rafraîchir. Ça va marcher tout de suite. On va ouvrir la console. Ça va aller mieux. Donc, dans les outils de développement, hop, vous ouvrez la console. Je vais faire un petit plus-plus. Et vous voyez, on a object, object, object. C'est mes petits console log. Donc, le premier object, c'est les props. Donc, vous voyez, dans les props, il y a plein de trucs. Il y a le client ID, il y a le contexte. Il y a plein, plein, plein de trucs. Mais nous, tout ce qu'on veut... C'est les attributs, attributes et set attributes. Et là, vous voyez, là, je fais un console.log des attributs. Euh, donc pour l'instant, c'est un objet vide. C'est vide. Ok euh, Voilà. Euh, alors je vais peut-être. Je n'ai pas rafraîchi la page. Je vais peut-être euh, rafraîchir la page comme ça vous allez. Ah bah ben non, si, c'est bon. On a, on a notre magnifique bloc pour l'instant. D'accord Avec notre champ image qu'on va faire et notre champ, nos champs texte qu'on va faire après. Ok. Euh, alors, ma slide, Chut, je reviens ici, je, que j'oublie rien. Alors, att attributs et bloc.json, c'est très important pour fonctionner correctement vos attributs. Il faut que l'éditeur soit au courant que votre bloc utilise des attributs. Et donc, du coup, il faut les déclarer dans le bloc.json. Donc, c'est simplement une entrée à rajouter dans le bloc.json avec attributes, d'accord Donc, nous, on va avoir trois attributs. Il y a trois champs dans notre bloc. Il y a un champ contenu, un champ source et un champ image, d'accord donc, le champ contenu, il est de type String, chaîne de caractère. Par défaut, c'est vide. Notre champ source, pareil, String, vide par défaut. Et notre image, ça va être un objet, parce qu'on va devoir prendre l'URL, prendre les dimensions, voilà. Il y a plusieurs choses à prendre, donc on va simplement mettre ça dans un objet, d'accord Qui sera vide pour le, par défaut. Donc, je vais prendre ma déclaration. Je vais la mettre dans block.json. Donc, dans le source, hein, on travaille toujours dans le source. Si vous faites une modification dans votre dossier build, elle va être écrasée, d'accord euh, Et je vais rajouter ici, Attributes. Je reviens sur mon site. Je rafraîchis. Et là, vous voyez, mon petit console log Attributes, il me donne les attributs avec les valeurs par défaut vides. D'accord Donc là, ça veut dire que, en place, il est au courant. Ok, ce bloc utilise tel, tel, tel, tel attribut. D'accord Donc là, maintenant, le but du jeu, c'est de faire nos champs textes qui vont modifier les attributs. Pour les champs texte, on va simplement utiliser un composant qui existe déjà dans WordPress, c'est le composant rich Text. Le composant rich Text, c'est simplement le bloc paragraphe. Hein. Alors le bloc paragraphe, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est l'idée. C'est simplement le, le, la même interface que le bloc paragraphe. D'accord Donc, on n'oublie pas de l'importer. Et ensuite, je vais copier-coller, et je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc là, on va dans Edit, et à la place de mon champ texte, je mets... Pouf, mon petit rich text. Là, si je sauvegarde, je vais avoir une erreur. Parce que j'ai oublié de l'importer, d'accord faut pas oublier à chaque fois que vous utilisez un composant, faut l'importer. Donc le, il vient, le rich text, il vient de bloc à l'état Donc on peut simplement mettre une virgule, hop, bloc à rich text, il est importé de bloc à l'état D'accord Donc là, je sauvegarde, je reviens là. Alors en théorie, ça devrait marcher si j'ai pas fait de bêtises. Mais c'est le problème des démos en live, hein je rafraîchis et vous voyez, ça marche. Donc là, vous voyez, j'ai mon champ texte, en fait. Enfin, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, vous avez, euh, vous avez le placeholder, euh, c'est super génial. D'accord Et euh, du coup, là, je peux mettre le curseur dedans, commencer à taper. Hello Vous voyez Et c'est bien sauvegardé à droite. Alors, je ne vous ai pas encore expliqué pourquoi c'est sauvegardé à droite. On y arrive, d'accord Là, j'ai sauté une étape. Là, je suis un petit peu vite. Donc, je reviens sur mon truc, d'accord Je reviens sur mon rich text, d'accord Alors, le rich text. Je lui passe une value. La value, euh, c'est l'attribut correspondant au contenu. C'est bien. J'ai noté les commentaires. J'ai juste à lire mes commentaires. D'accord. Donc vous lui passez simplement la valeur par défaut. Votre bloc, quand il est, quand il apparaît dans l'éditeur euh, WordPress, il faut, il faut lui donner la valeur qu'il doit afficher par défaut. Hein, D'accord. Sinon. Euh, a chaque fois que vous allez rafraîchir la page, vous allez revenir sur un éditeur vide. Donc vous allez devoir retaper tout votre contenu. Donc il faut les passer de value. Donc là, on lui passe la valeur de notre champ. Donc vous avez vu, on a déclaré dans le blog.json, on a déclaré un attribut content. D'accord Donc là, on va chercher attributes.content. Donc on lui dit, voilà, la valeur par défaut, c'est attributes.content. Je lui passe multiligne vrai, parce que je veux que ça fasse, quand on appuie sur entrée, je veux que ça fasse des paragraphes. Donc on lui passe multiligne. Le placeholder, c'est super génial. On l'a vu, c'est une chaîne de caractères. D'accord et euh, UnChange, c'est Unchange, une fonction qui est déclenchée à chaque fois que vous tapez des trucs dans l'éditeur. Dans le champ plutôt, dans le champ texte. D'accord Alors, celle-là, je vais vouloir la refaire. D'accord Parce que c'est peut-être un peu... Donc c'est une fonction. D'accord C'est une fonction. Cette fonction, elle prend une valeur. C'est ce qu'il y a, le texte qu'il y a dans l'éditeur. Ok Quand vous cliquez dans l'éditeur, vous tapez « Bonjour ». Là, c'est bonjour. La valeur, c'est bonjour. Enfin, c'est bonjour avec de l'HTML, mais c'est bonjour. Euh, et donc, cette fonction, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on sauvegarde la valeur dans les attributs. Et pour ça, on utilise setAttributes, tout simplement. Vous voyez On, on l'a pris, là, le setAttributes, dans la ligne, ligne au-dessus. On prend le setAttributes et on modifie les attributs du bloc, tout simplement. Donc là, notre fonction, elle doit faire un setAttributes. setAttributes. Donc, setAttributes, c'est une fonction. Cette fonction, elle prend un objet. Et c'est un objet qu'on va fusionner avec nos attributs. Donc, en gros, nous, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui passer juste la clé, un objet avec la clé content, pour dire, vas-y, tu me fusionnes content, tu me fusionnes cet objet-là, content, avec les attributs existants. Et ça va écraser la valeur euh, qui est dans les attributs, la valeur de content qui est dans les attributs. D'accord euh, Du coup, là, on va, on va, on va utiliser on un petit raccourci JavaScript, euh, ma, va ma variable en fait je vais l'appeler content comme ça du coup ici ça fait content deux points content, clé, valeur et du coup il y a encore un raccourci javascript qu'on peut faire C'est quand le, la clé et la valeur sont le même nom on peut supprimer il y a encore un raccourci qu'on peut faire c'est quand il n'y a qu'un seul paramètre, on peut toujours dégager les parenthèses ça c'est pas nécessaire. Et vous, là là j'ai fait une fonction flèche, machin machin, vous pouvez même faire une fonction normale, ça passe, il hein. n'y a pas de problème, d'accord Si vous n'êtes pas familier avec ces syntaxes là. Mais il faut quand même vous habituer à ces syntaxes là parce que c'est vraiment ce que vous allez retrouver dans, dans le corps de WordPress, dans tous les plugins, dans toutes les extensions qui déclarent des blocs, vous allez trouver ces syntaxes là un petit peu plus avancées, d'accord Mais sinon, sinon ça marche à l'ancienne, hein, avec function blablabla, function parenthèse parenthèse, brace brace, ça marche. Euh ça va vous avez compris un petit peu là ça, ça, ça va c'est clair on a les attributs d'un côté, on a 7 attributes et on utilise 7 attributes tout simplement pour sauvegarder nos attributs donc là du coup je reviens ici je rafraîchis ah oui alors si j'enregistre pas ça va pas aller j'update, je rafraîchis et normalement voilà notre, notre bloc apparaît il a déjà son contenu et vous voyez ici dans l'attribut content on a bien le paragraphe avec hello donc notre texte est bien sauvegardé OK On fait la même chose en 10 secondes pour le bloc, euh, pour le, la source. Donc, rich text, je prends, je copie colon en dessous. D'accord Alors, le, le rich text, ici, on va s'occuper de la source. Donc, la source, je l'ai appelée source. Multiline, non, non, non. Je veux une ligne simple. Unchange, euh, alors du coup, unchange, c'est... On va changer la source, hein. on ne va pas réécrire sur le même attribut. Si on se trompe d'attribut, euh, ça ne va pas aller. Et le placeholder, euh, placeholder on va mettre source. D'accord Hop, je sauvegarde, je reviens ici. Je rafraîchis. Donc là, j'ai source et je mets mon nom. Tac, et mon nom, vous voyez, il est bien sauvegardé dans les attributs ici. Dans le console, dans, dans là on voit bien les attributs. D'accord Je fais update. Euh, je rafraîchis. Et normalement, on a toujours notre valeur par défaut si je pas fait d'erreur. Bon, on est bon. OK Alors, save. On n'a pas, pas encore touché à save. Save, ça doit renvoyer un composant qui correspond à l'HTML qu'on va sauvegarder en base de données. D'accord Donc, tout ce qu'on doit faire dans save, en fait, c'est utiliser nos attributs pour créer notre rendu, notre rendu en front, en fait, en HTML. D'accord C'est tout simple, un hein, save. D'accord Donc là, regardez, je, je vais le copier-coller. Vous allez voir, si ça, ça va aller très vite. Hop, je copie-colle, tac. Je reviens dans save et dans save.js. Donc là, j'ai la petite phrase qu'on avait tout à l'heure. Ah, attendez, que j'oublie pas. Ah, OK, c'est bon. Donc ça, je supprime. Donc j'ai mon black quote, j'ai mon champ image qu'on n'a pas encore fait. Euh, j'ai un truc qui ne va pas... Attribute content rich text.content function save props alors pourquoi je suis en capital props props je vais y arriver j'ai pas pas importé le rich text de block editor. donc là ça va pas marcher euh, attends hein. oui tu l'as vu quelqu'un a vu l'erreur là euh, div class name content ah là bas il y a un, avait une brace en trop qui... ok donc il y a une erreur sur les slides je vais de corriger ça dans la journée. Euh, donc ce qu'on fait dans save, on prend les props, d'accord C'est pareil, il reçoit les props du bloc aussi, les propriétés, avec vous savez, avec l'ID, etc., etc. Il reçoit ça aussi. On, on, on va prendre les attributs, parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est les attributs pour pouvoir faire l'HTML derrière. Donc props. On prend les attributs, ok Ici, on utilise useBlockProps.save pour mettre tous les attributs, la classe CSS, etc., etc. C'est généré automatiquement par WordPress. On n'a rien à faire. D'accord Notre champ image, pour l'instant, on va laisser un placeholder. Et dans content, vous voyez, on met richText.content. Et on met la valeur. La valeur, c'est l'attribut content. D'accord Et pour la source, c'est pareil. Je lui passe un tag name, d'ailleurs, que je n'ai pas fait dans Edit. Je lui passe un tag name pour dire... Euh, le contenu qu'il y a dans ce bloc, dans, dans ce composant par contre, pardon, au lieu de me le mettre dans des paragraphes, tu me le mets dans, un, dans une balise html site, d'accord Donc on peut lui passer un tag name pour dire au rich text tout ce qu'il y a là-dedans tu me le mets dans tel, tel tag, ok euh, si je me suis pas trompé on devrait être bon, alors je surveille ma montre parce qu'on va peut-être devoir accélérer un moment donc euh, du coup je vais vous montrer les, les snippets je vais commenter mais je pourrais plus vous montrer la démo Et bah voilà, boum alors oui ça c'est normal, parce que ma fonction alors, erreur de validation bah oui, parce que ce qu'il y a en HTML ça correspond plus, vu que j'ai changé save là ça correspond plus la WordPress ne reconnaît pas le bloc, mais c'est pas ça que je suis censé avoir donc du coup, on met block recovery normalement ça, ça passe donc, « Block Recovery »,« Update ». Et là, là, j'ai sauvegardé en base vraiment ce, qu y a dans, ce qui est censé être ce qu'il y a dans mon save, en fait. Donc, je rafraîchis. Et là, si je rafraîchis la page, euh, voilà. Vous voyez, là, j'ai mon bloc qui commence à prendre forme tout doucement. OK Il faut, On a encore notre image à faire. OK. Alors, l'image. On va faire l'image rapidement. Mais là, honnêtement, hein, si vous avez compris... Edit, Save, Attributes, Set Attributes, vous avez déjà fait un énorme pas et vous pouvez déjà commencer à bricoler vos trucs. D'accord Vous pouvez déjà commencer à développer des blocs. Euh, alors Pour l'image, on va utiliser le composant Media Placeholder. C'est un composant qui existe déjà dans WordPress. C'est l'interface du bloc image. D'accord voilà, On va faire simple. C'est vraiment la même interface que le bloc image. Euh, donc on l'importe hein, sinon ça va pas marcher. On lui met on select. Donc on select c'est la, la fonction qui est déclenchée quand on clique sur le bouton quand on a choisi l'image et qu'on clique sur le bouton valider. Dès qu'on a choisi l'image en fait. Donc c'est dans ce on select là, on lui passe une fonction on un select image et si vous regardez en dessous, dans le on select image, c'est là où je fais mon set attributes et que je sauvegarde la valeur de mon image. Donc là dans mon image, je récupère son ID, je récupère son texte alternatif. Et je récupère la source, c'est-à-dire l'URL, l'URL vers l'image. Alors, j'essaye d'abord de la récupérer dans Media, Sizes, Thumbnail. Donc, j'essaye d'abord de récupérer la, la, la taille 150 par 150, la thumbnail par défaut de WordPress. J'essaye d'abord de récupérer celle là. Sinon, je prends l'URL source. Ouais. Merci. Euh... Alors, on va copier-coller, d'accord Je copie-colle. Je vous invite vraiment à consulter la documentation, à essayer de modifier les paramètres. Vous avez les slides, vous avez tout ce qu'il faut. Là, il faut qu'on speed un petit peu. <rire> Alors, mon champ image. Alors, si j'y arrive, voilà. Là, j'ai mis mon media placeholder, D'accord Donc là, pour l'instant, il faut que je prenne ma onSelectImage, sinon ça ne va pas marcher. Donc là, onSelectImage, pareil, c'est une fonction. C'est une fonction, le composant, il lui passe le média. Regardez, je vais faire un petit console log média, comme ça, vous allez voir tout ce qu'il y a dedans. Euh, console log média. Excusez-moi. Euh, voilà. Euh, j'ai oublié un truc important faut Ouais, il faut l'importer, oui, sinon ça va pas marcher. Euh, alors, si je dis pas de bêtises, il vient de bloc à aussi. Donc il est là. Je l'importe ici. MediaPlySold. Euh, j'ai importé le media. j'ai mis ça, j'ai ma callback, euh, on est bon, on est bon. Je sauvegarde, je reviens sur mon blog. Je rafraîchis la page. Et vous voyez, paf Alors, c'est pareil, le Media placeholder, Soldier, il a plein de paramètres. On peut lui passer, donc là, on peut lui passer labels avec les textes que vous voulez qu'ils soient affichés, les instructions. Euh, on peut lui passer allow type pour dire, moi, je veux que des images. Je veux, dans la bibliothèque, tu ne me montres pas les fichiers son, tu me montres que les images. Euh, et le on select, voilà, c'est là-dedans qu'on fait le set attributes. OK Donc, du coup, ça donne ça. Donc, je peux faire, ouais, Media Library. Je vais dans ma média et j'ai ma superbe image. D'accord Je fais Select et vous voyez le console log. Là, il s'est passé des trucs. hein Pif Je viens là. Euh, non, c'est pas celui-là. Alors, du coup, je, je le trouve. Il est là. Voilà, ça, c'est mon console log média. D'accord Vous voyez un petit peu Donc, vous voyez, il y a plein de trucs. Donc, dès que j'ai cliqué sur le, le bouton Sélectionner l'image, ma, ma fonction de rappel, elle s'est déclenchée. Il y a le petit console log et ça sauvegarde l'attribut. Et le petit console log, donc, du coup, vous voyez, on a plein, plein, plein d'infos sur l'image on a plein d'infos, donc moi j'essaie de récupérer, alors je me souviens plus ce que j'essaie de récupérer, j'essaie de récupérer l'ID, l'alt, le, le texte alternatif, et le, alors media, sizes, thumbnail, donc j'essaie de récupérer cette URL qui est là, vous voyez, elle est dans sizes, thumbnail, et j'essaie de prendre cette URL là. Ok Quand on a le console log, c'est quand même pratique parce qu'on peut vraiment voir tout ce qu'il y a dedans, et après on va chercher ce qu'on veut. Donc là, c'est ça l'intérêt. Donc là, je sauvegarde, si je revais, regardez, si je vais dans mes, dans mes attributs, vous avez mes attributs, tout est sauvegardé, il hein, n'y a pas de problème. Tout est sauvegardé, j'ai pris mes infos que je voulais. Seulement là, je rafraîchis la page, bah, ça m'affiche encore le placeholder. D'accord Donc ce qu'il faut faire, c'est il faut vérifier, il faut dire, ok, si j'ai l'image, tu m'affiches l'image. Si j'ai pas l'image, tu m'affiches le placeholder. pour que je puisse mettre une image. D'accord euh, Donc du coup, ça, hop alors, ça, c'est le edit, blablabla. Euh, bla bla. Oui, alors, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, ça, c'est notre edit. On a, alors, pour, euh, on est dans un return. On doit, on doit renvoyer un composant. On est dans un return. Dans un return, on ne peut pas faire de if. On ne peut pas faire de logique. D'accord Donc, du coup, ce qu'on utilise, c'est on utilise des expressions JavaScript, des ternaires euh, ou des expressions logiques, des et, des ou, des trucs comme ça, pour faire de l'affichage conditionnel. D'accord Donc là, ce qu'on dit, en fait, c'est qu'on fait, OK, si tu as attributes.image.id, affiche-moi l'image Sinon Affiche-moi le Soldier. D'accord Et quand on a une image, en fait, ce que je fais, c'est que je fais une petite div. Je mets mon image dans laquelle j'étale mes attributs. Donc c'est ma source, je ne sais plus ce que j'ai récupéré. Ma source, le texte alternatif, et l'ID. J'étale tout ça, d'accord J'étale tout ça dans les attributs. Et après, on a un bouton. Et le bouton, il permet de défacer l'image. Vous voyez ce que je veux dire Il faut aussi penser à ça. Il y a une image, si je veux changer d'image, je fais comment Donc il faut mettre un bouton pour supprimer l'image. Euh, le bouton, vous voyez, onClick, il fait un delete image. et si vous regardez un image, qu'est-ce que ça fait Ça fait un set attribute et ça remet l'image, à ah, ça va là par défaut, nul. C'est tout, hein. Ok C'est bon Alors, je prends le onDeleteImage, ah, bah, en fait, je vais tout prendre, là. Euh, non, le un select je l'ai déjà. Là, il me faut ces deux lignes-là. Hop. Euh, alors On speed, hein. On speed, on l'a fait. Euh, je sais plus ce que j'ai pris edit, j'ai pris le image attribute donc là on est là, donc je vais faire ça image attribute euh, on delete image, donc je vais la prendre, la copier-coller paf paf, donc là j'ai ma fonction et là j'ai mon petit ternaire alors par contre il faut que je fasse attention à pas me tromper sur mon placeholder donc là voilà, si on a une image, on met une div avec un bouton, et sinon je prends mon media placeholder et je le mets là Alors, si je pas fait d'erreur sur mes slides, ça devrait marcher. <rire> Et si ça marche pas, on va débugger on a le temps. Alors, je rafraîchis. Bam Button is not defined. Ça, vous l'aurez des dizaines de fois. Des dizaines, des centaines de fois. J'utilise un composant button qu'évidemment, j'ai oublié d'importer. Donc, d'accord. Donc, j'ai oublié le petit truc. Euh, alors, button, si je dis pas de bêtises... Euh, ah, je ne l'ai pas mis. j'ai pas mis le, le petit... Alors, button il faut l'importer, donc on va faire import button, oh. et button c'est de. Euh, at wordpress slash components, si je dis pas de bêtises, on fait une prière, on fait une prière, on rafraîchit la page. Et voilà. Alors, et vous voyez, donc là, j'ai ma superbe image et j'ai un bouton. Alors, il est pas beau le bouton. Hein, pareil, hein, j'ai pris, pris le, le, le composant button de WordPress mais je ne lui ai pas passé les paramètres, je ne lui ai pas fait de style. Là, là, là, on n'aura pas le temps de faire de style. Hein, D'accord Donc là, euh, voilà, j'ai mis le bouton en vrac comme ça et si vous cliquez dessus, ça remet simplement l'attribut image à objet vide. Touk Voilà. Et du coup, notre placeholder, il s'affiche. C'est facile, hein Ok je sauvegarde. Euh, je sauvegarde. Je reviens sur le devant du site. Bah non, je, on n'a pas encore touché à Save, donc il n'y a rien qui aura bougé. Alors, pour Save, alors pareil, on a le temps Ouais, on a le temps large. Alors, pour Save, donc dans l'éditeur, ah oui, donc là, voilà, c'est pour ceux qui ne qui pouvaient pas suivre la démo, j'ai mis une petite, euh, ce qui se passe dans l'éditeur. Alors là, sur l'exemple, sur il y a déjà les styles de fait évidemment. Nous, on a, c'est pas joli, on n'est pas encore là, mais voilà. Euh, et du coup, dans Save, eh, j'ai... Oublier une slide sur « Save », c'est trop bien. Alors, dans « Save », du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut afficher notre image, d'accord Là, maintenant, notre image, elle est bien sauvegardée dans nos attributs. Ce qu'il faut, c'est qu'on affiche notre image ici, « MGR ». Donc là, on va remplacer ça, d'accord Et pareil, on va utiliser une astuce JavaScript. On va dire, « Ok, si tu as une image, alors tu m'affiches... » Pardon. « Tu m'affiches mon image. » On utilise un et logique. D'accord On est dans un. Ah ouais, non, je peux pas. Voilà. On est dans un return, on ne peut pas faire de logique, mais on peut évaluer des expressions JavaScript. Du coup, on fait une expression, on fait un et logique. Pour évaluer le et, vous voyez, c'est un et. Pour évaluer le et, euh, le... on essaye d'abord d'évaluer ce qu'il y a à gauche. Si c'est faux, on sort. Si c'est faux, on n'essaye même pas d'évaluer ce qu'il y a à droite. Par contre, si c'est vrai, s'il y a un ID, alors à ce moment-là, on va évaluer ce qu'il y a à droite. Et en évaluant ce qu'il y a à droite, ben, il l'affiche. Donc on fait un et logique et ça permet de faire un affichage conditionnel. Donc image, et là je vais passer source, donc l'attribut source de mon image, ça va être euh, attributes.image.src, URL, je sais plus comment je l'ai alors, donc je rafraîchis. Donc là vu que j'ai modifié, voilà, vu que j'ai modifié un fonction save, il me dit ouais non mais save ça ne correspond plus. Oui, oui oui, pas de problème. Hop, ça va correspondre. Je vais mettre une image. Si j'ai pas fait de bêtises, ça devrait marcher. Save, select, update. Je reviens là. Je rafraîchis. J'ai une 404. Qu'est-ce que. Source. Ouf, oh là là là là alors, ça marche pas parce que j'ai passé ça comme une chaîne de caractères. Du coup, il me met la chaîne de caractère. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ici, il faut évaluer ce qu'il y a. Donc, il faut faire une petite expression JavaScript. D'accord Donc ici, ce n'est pas des guillemets qu'il faut passer. C'est des braces pour dire au JavaScript, évalue-moi ça. D'accord Sinon, il me met comme chaîne de caractère. Donc là, voilà. Ça, c'est pareil. Hein. C'est une erreur que, que malheureusement, je fais régulièrement. Et vous la, et vous la ferez aussi. Donc, est. Alors, Hop. Donc euh, voilà, j'ai toujours euh, l'erreur qui me dit ouais, mais ça ne correspond pas. Hop, save, je refresh et là j'ai mon image. Ok D'accord 5, 10 2 Ok, bon. <rire> alors concrètement, alors, je vous invite vraiment à regarder les slides parce qu'après, là, là concrètement, si vous avez compris comment ça fonctionne, attributes, set attributes, que vous avez compris, edit, save, comment ça marche, la petite danse. Si vous avez compris que. Quand j'utilise un attribut, il faut que je fasse attention que je le déclare dans bloc.json, etc., etc. Si vous avez compris tout ça, honnêtement, vous avez compris 80% de ce qu'il faut pour commencer à développer, à développer vos premiers blocs. D'accord Après, je vous invite à regarder les slides. Dans les slides, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne les supports, c'est-à-dire, vous savez, pour toutes les fonctionnalités de base de WordPress, la typographie, les tailles de police, etc. etc. ça se déclare dans bloc.json, terminé, ça marche. D'accord euh, les styles, comment déclarer des styles différents de blocs, euh, les variations c'est pareil, ça se déclare dans bloc.json tout ça, euh, je vous explique un petit peu comment faire des toolbars, c'est pareil hein, c'est des composants que WordPress fournit il suffit de les utiliser, il faut juste faire, faire attention à, à gérer vos attributs vous même, le composant il, en lui même, il, il, il donne le bouton et vous, dans, dans le bouton, vous devez lui passer le petit on -change et faire votre set attributes vous-même. Vous devez gérer les attributs vous-même. D'accord Mais sinon, tout le reste, WordPress, il nous fournit énormément de composants. Je vous invite à aller voir dans la documentation. Mais on a tous les outils dont on a besoin. Créer une, créer une barre de réglage sur le côté, ça va tout seul. Hein. Vous ouvrez un Inspector Controls panel, panel body, et dans votre panel body, vous mettez des contrôles. Et tout ça, c'est des composants qui existent déjà dans WordPress. Il y a le toggle control qui va créer un petit toggle, il y a le text control qui va créer un petit champ texte, etc. etc. Mais c'est à vous de faire manuellement la petite sauvegarde des attributs, le petit set attributes. D'accord euh, Voilà, donc c'était pas mal. Merci beaucoup pour votre présence. Euh, Merci, Vincent. <rires> Merci beaucoup, je vous rappelle juste le petit lien D'accord, je vous rappelle juste le petit lien pour le GitHub Vous allez vérifier ça, si vous avez des questions Vous pouvez m'envoyer des mails, il n'y a pas de problème, d'accord et, et merci beaucoup On a On a tout de même 5 minutes pour des questions réponses S'il y a des questions, on a encore quelques minutes Profitez-en Ouais. Désolé moi. Ah, je dis... ah ben non du coup il faut que je reste au pupitre Alors je vous écoute Ah, j'ai je peux pas non sûr oui non si oui oh. oui bon bonjour. Non, oui, si, je suis là. Oui, bonjour. Bonjour, merci du coup pour euh, cette conférence. Pas de souci. J'ai une petite question. Est-ce que ces blocs, on peut les réutiliser dans Elementor ou pas, sans me faire euh, Alors, je samedié. suis absolument pas un expert en Elementor. Je, je... Alors là, là, c'est des blocs pour le nouvel éditeur. Après, est-ce que Elementor propose euh, de mettre un bloc euh, de l'éditeur normal dans ses widgets à lui je, Honnêtement, je, je ne sais pas. D'accord. Je, je, je... Je ne connais pas du tout mentor je suis désolé. Merci beaucoup. On va pouvoir prendre une autre question Je peux ouais. Bonjour, merci Vincent. Euh, moi, j'avais une question. Euh, C'est quand même assez compliqué, verbeux, beaucoup de textes pour juste faire un petit vlog, tout ça. Oui. Euh, moi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que le Jason pour, pour créer des thèmes aujourd'hui... Euh, dans WordPress, c'était assez intéressant ouais. avec déclaration de, de, de settings, de composants, etc. Ouais. Est-ce que, est que le time.json, demain, permettra de créer des composants peut-être sans écrire les edits, les save, les return euh... Euh, Ça, ça va être compliqué, je pense. Okay. Euh, par contre, tout ce qui est réglage, euh, si je dis pas de bêtises, ouais, presque te... tout ce qui est dans le bloc d'un Jason, tu peux le mettre, le mettre au dans niveau ton, du thème. ouais, tu okay. peux le mettre au niveau du thème dans ton theme dans Jason, et du coup ça, ça surcharge un peu les réglages du bloc par défaut, okay. et du coup c'est quand même déjà pratique quoi, parce okay. que tu peux tout centraliser tu, dans et ton thème. Est-ce en fait. que ça, ce que tu nous as montré, c'est euh, stable, c'est bêta, c'est quoi Non, le... ça c'est stable. Ok. Ouais, ça y a pas de problème. Okay. Ça y a pas de problème. Merci. On va prendre une dernière question. Ça, à la gauche. Bonjour, merci. Euh, comme beaucoup d'entre nous, euh, bah, j'ai commencé avec ACF. ACF ouais. permet aussi de faire des blocs. Ouais. Quel est le gros avantage de, de cette façon-ci par rapport au bloc ACF euh, classique euh, Alors le bloc ACF, si je dis pas de bêtises, il fait un, il fait un, un, il rend, il fait un rendu en PHP, un truc comme ça. Donc y a, y a, il voilà, y a ce petit côté euh, requête, tout ça, c'est du PHP. Là, c'est euh, de l'HTML sauver en dur. Donc euh, c'est l'HTML souvent dur, paf, s'il est rendu sur le front. Alors du coup, l'avantage, le, le, c'est que c'est statique. Le désavantage, c'est que c'est statique. <rire> non mais voilà, Alors, un rendu ACF par exemple, si, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, c'est une callback PHP. Donc du coup, dans ta callback PHP, si tu la modifies, tes thèmes en front, hop, ils vont changer. Tes thèmes, pardon, tes blocs euh, sur le devant du site, ils vont bouger automatiquement. D'accord Alors qu'avec un bloc euh, qui a une fonction save et la fonction save qui qui sauvegarde de l'HTML, euh, ça ne va, ça va pas marcher comme ça. Il faut que tu modifies ton save, après il faut que tu ailles sur les pages où tu as utilisé ton bloc, etc. etc. Donc il y a vraiment des avantages, des inconvénients euh, à faire votre bloc avec ACF, à, faire, euh, à sauvegarder votre contenu comme moi là j'ai fait en statique, comme fait euh, la majorité des blocs euh, du, du corps, euh, et la callback PHP. Donc la callback PHP, ça offre une certaine souplesse, mais il y a une petite danse. PHP, euh, voilà. Ça marche bien aussi ACF, hein. Ça marche pas mal. Merci beaucoup, Vincent. Merci à vous. Merci à vous.